Amen. Que les noms du Seigneur son pour C'est merveilleux de pouvoir aussi entendre comme notre précieux frère a été conduit de pouvoir nous lire dans le psaume et aussi nous aussi cette parole pour que nos cœurs puissent réaliser cette grâce que Dieu nous a accordées. Pouvoir être un peuple de Dieu et, et qui possède toutes choses en lui. Et il nous aime, notre Dieu, ce que nous ne veut pas que nous puissions tâtonner ni avoir le regard tourné à gauche et à droite, mais que nous puissions certainement fixer nos regards sur lui. Combien aujourd'hui nous nous de ce que nous pouvons marcher avec lui et trouver grâce à ses yeux, comme. Il a dit lui-même que jusqu'à la fin du temps, il sera avec nous, il marchera avec nous, il nous conduira. Il est en fait certain que de nous devons tous cette conscients, que les jours se raccourcissent de plus en plus, et la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est tellement si proche. Que le Seigneur travaille dans notre âme, travaille dans notre vie, dans notre marche de tous les jours pour que, une chose soient comme lui il veut qu'elle soit, pour que nous soyons vraiment conformes à lui et à sa pleine volonté. N'oubliez jamais ceci, ce que comme notre frère l'a dit en lisant effectivement dans le livre des Proverbes, effectivement, Dieu il veille certainement sur sa parole, il prend soin de ce qui est vraiment à lui. Et comme les Saintes Écritures nous les dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, il fait que nous puissions maintenant entrer en possession de ce que Dieu lui-même nous a promis. Nous devons vraiment être conscients de cela, c'est qu'il y a la volonté de Dieu, il y a ce désir de Dieu, que Dieu a accordé la grâce à Dieu. À son peuple, à nous qui sommes, ce que nous puissions réellement avoir la connaissance de sa volonté, que nous sachions réellement qu'est-ce que Dieu veut, parce que pour que nous mettions en pratique la volonté de notre Seigneur, il faut que le Seigneur lui-même puisse aussi nous la faire connaître. Alors, il nous accorde cette grâce que, au travers de sa parole, au travers de sa prédication, que nous puissions Connaître sa volonté, afin que nous ne puissions pas être comme ceux qui dorment, qui dorment la nuit, mais que nous puissions être les enfants du jour et qui marchent à la lumière du jour, comme la Bible le démontre effectivement, et qui ont reçu cette grâce de pouvoir avoir les yeux ouverts, comme il a dit à ses disciples. Heurez donc vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Aussi vos oreilles, parce qu'elles entendent ce que vous entendez. Puisse notre sauveur, notre Dieu, nous accorder la grâce de prendre conscience de chaque moment, de chaque temps, chaque période que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir nous rassembler et aussi le moment où aussi il nous parle, pour que nous puissions réellement recevoir la chose qui nous est nécessaire au temps où il s'adresse à nous. Si vous remarquez très bien que dans les Saintes Écritures, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Mais... Puisse le Seigneur nous accorder cette grâce que nous puissions avoir des oreilles justes pour entendre exactement ce que l'Esprit dit aux Églises et aussi un cœur droit pour pouvoir recevoir en réalité cela, comme la Bible le dit, Aujourd'hui, si vous entendez donc sa voix, mm -hmm. c'est pas vos cœurs. Que ce cœur soit un cœur où, lorsque Dieu nous parle, nous, nous préparons, mon frère et ma soeur, pour notre départ. Un jour, tout ceci s'arrêtera. Un Amen. jour viendra où nous partirons. Mm -hmm. Mais il faut que nous soyons conscients que ce n'est pas du théâtre ou un jeu pour lequel nous nous retrouvons. Mais je suis conscient que c'est le Seigneur lui-même qui met cette flamme dans notre cœur pour que nous puissions nous rassembler afin de pouvoir aussi avoir communion avec le Seigneur et aussi communion les uns avec les autres. C'est sûr que notre départ est proche, mais le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions être prêts, être préparés et disposés à ce que lui maintenant puisse faire son œuvre comme il l'entend. Que le nom du Seigneur soit béni, pour cette grâce qu'il nous accorde vraiment encore, enfin que, étant rassemblés en son nom, comme la Bible le dit aussi, qu'il est doux et agréable pour nos frères de demeurer unis ensemble. Cela que le Seigneur, notre Dieu, de verse vraiment la vie et la bénédiction pour l'éternité. Que le Seigneur travaille nos cœurs et nos âmes pour que nous soyons vraiment unis unis dans l'esprit et unis aussi dans le cœur ayant un même cœur et une même âme, arrivant à pouvoir nous aimer vraiment selon la parole de l'Esprit de la vérité, comme la Bible le dit. Oui, et c'est merveilleux cela de pouvoir voir, comme la Bible le dit, ayant purifié vos âmes en obéissant certainement. C'est vrai que nous devons être conscients de ce que le Saint-Esprit fait en nous, le travail que le Seigneur fait pour que nous puissions atteindre réellement l'objectif. Pour lesquels Dieu nous a appelés. Lève-nous, nous allons prendre dans le livre de Psaume au chapitre 16. Psaume chapitre 16. Nous allons lire quelques portions de l'Écriture. <coughs> psaume chapitre 16. Disons, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, il nous dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Amen. La nuit-même, mon cœur m'exhorte. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit Amen. dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Oui. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulé. Et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Amen. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Oui. Il y a d'abondantes joies devant ta face, oui. des délices éternels à ta droite. Oui. Amen. Amen. Amen. Précieux sauveur. <rire> Seigneur, nous savons comment te dire merci et te glorifier pour oui de bonté et cette grâce que tu manifestes à chaque instant et à notre endroit. Mon Seigneur Jésus, que pouvons-nous te donner, mon Père Nos vies sont insuffisantes, notre Seigneur. Parce que cette vie que nous avons, nous, en tant qu'hommes, à tes yeux et nous ne Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir te plaire en toutes choses. Ce matin, tu nous as parlé, Père Mais nous voulons te dire encore merci pour tout. Au travail du somme, tu as touché vraiment mon cœur, Seigneur montrant la chose principale, et c'est vrai, comme cet homme voulait dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, tu ne prends plaisir qu'en toi. Béni sois-tu notre Dieu. Merci encore pour ce amour. Puis si tu nous aider encore, cette parole que nous venons de choquant nos cœurs, et parle-nous, Père, montre-nous l'essentiel, mon sauveur. Vraiment, nous te demandons grâce. Aide-moi, Père, parce qu'il s'agit de ta parole à toi. Il s'agit de toi, mon Sauveur béni, nous voulons te connaître davantage, l'homme ne peut rien, mais toi, tu peux, tout. Amen, Pourquoi je me plante grâce encore ce matin, te suppliant, Père, de pardonner, de me pardonner, de m'aider encore, pour que ta parole à toi puisse arriver à ce peuple qui est à toi, Père. Souviens-toi, mon Seigneur, c'est dans différents contrées aussi éloignées, Père. Ce peuple-là aussi besoin de toi. Nous te remercions pour ce matin, ces moments que tu nous donnes, d'avoir ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons le remarquer dans ce nous a même montré qui est celui qui prononce ces paroles. Cet homme, c'est David, et je crois que tout un chacun de nous connaît David pour le témoignage qu'il nous est rendu dans les Saintes Écritures. Il est en fait certain que ce qui s'est passé avec cet homme est quelque chose aussi de particulier. Il vivait dans sa famille avec ses frères et ses parents aussi ainsi de suite. Et il était dans un royaume où il y avait un roi du nom de Saül, comme vous le savez. Et ce jeune homme, lui, il était là dans... Cette famille baissait le troupeau de son père, peut-être que ses frères et tout ce qu'il avait là ne réalisait pas en fait c est, c est qu ce qu'étaient ces jeunes hommes qui étaient là malgré que qu'ils vivaient avec eux. Mais il y avait quelque chose de particulier avec David, c'est que pendant qu'il gardait le troupeau de son père, effectivement qu'il devait le paître en Dieu était en train de préparer cet homme, ce jeune homme. Et avec ce qu'il avait, effectivement, comme troupeau, Dieu était en train de pouvoir l'instruire. Dieu était en train de pouvoir former son instrument parce que lui, il savait ce que cet instrument allait réellement être utilisé, l'utilité qu'il en avait, effectivement, à pouvoir vraiment en, en, en avoir visage. Et c'est ainsi que... Lorsque le temps était arrivé, comme vous le savez, alors Samuel fut donc envoyé dans la maison de Jessé, le fils d'Isaïe, qui avait ses enfants, où le Seigneur lui a dit, c'est là que j'ai trouvé un homme que je choisis, effectivement, pour qu'il soit roi d'Israël. Et alors, vous savez, lorsque le prophète arriva donc dans cette maison, il a demandé à Isaïe, il dit, « Bon, mais où sont donc tes enfants ?» Et le papa a fait sortir tous ceux qu'il qui aimait, qui a pu dresser là-devant lui, parce que voyant l'arrivée de l'homme de Dieu, le prophète de Dieu dans sa maison, et qu'il demande effectivement, euh, « Où sont tes enfants ?» Cet homme était aussi excité, et dans la joie, la Grèce, il savait que, sans c'est ce que quelque chose de Dieu doit se passer ici, dans ma propre maison. Quelle joie aussi pour lui de pouvoir voir que Dieu a jeté le regard aussi dans sa maison pour que il fasse un choix aussi là. Alors, il a eu la joie de pouvoir maintenant mettre tous ses enfants là debout, ainsi de suite. Alors, ainsi donc, lorsque le prophète a eu à pouvoir regarder, il a vu aussi cet diable qui était là, comme lui, il savait pourquoi il était venu. Là, Dieu lui avait dit effectivement ce qu'il devait arriver à pouvoir le faire dans cette maison-là. Il a obéi, sa belle a obéi, donc a pris sa fiole d'huile. Et il savait pourquoi il était là. Et, et il savait effectivement que c'est dans cette maison-là que Dieu avait aussi trouvé un, un homme et, et auquel réellement il, il voulait qu'il soit roi pour pouvoir conduire son peuple d'Israël ainsi de suite. Et alors pendant qu'il regardait, et ses yeux ont été frappés par... Euh, Eliab ou lui, je pense effectivement qui était une grande taille ainsi de suite, alors l'homme qui, alors vous savez ce que le Seigneur lui a dit, que le Seigneur ne regarde pas l'apparence mais ce qu'il y a dans le cas, alors aussi quand il a passé tout, alors il était lui-même un peu étonné, il dit mais tiens, le Seigneur m'a vraiment envoyé ici, je le crois, mon précieux frère, peux-tu tourner un tout petit peu de l'autre côté, il m'a envoyé ici, je le crois, et alors il dit mais je regardais tous ces enfants, mais du premier, là, jusqu'à la fin, je ne vois rien. Mais si Dieu m'a envoyé ici, ce qui a quand même un fils, il dit, mais est-ce là tous tes enfants, toi, ils sont tous ici Il non, non, non, non, il y en a un qui est de l'autre côté là-bas et qui garde le troupeau. Il dit, non, on ne va pas s'asseoir, faites-le venir. Et puis on est allé chercher euh, David, et ce bonhomme qui était là, qui s'occupait du troupeau de son père. Et alors quand il est entré, il dit que... Ah le Seigneur dit à Samuel, il dit, c'est celui-là. Ni le père, ni Samuel, ni même ses frères, ils ne savaient rien. Le seul qui savait effectivement, c'était Dieu. C'est une grande leçon pour nous, mon frère et ma soeur. Ne faites jamais les choses pour que les autres vous voient et vous apprécient, que vous êtes les meilleurs, les bons. Ça ne sert à rien de jouer en fait des œuvres inutiles. Ce qui est plus important, c'est la sincérité, la vérité dans votre cœur, Amen. et que vous savez pourquoi vous le faites. Amen. Cet homme, ce jeune homme, effectivement, pendant qu'il était là-bas, vous savez, personne ne fait même pas les, les expériences que ce jeune homme, David, avait, effectivement. Qu'il avait, qu'il expérimentait avec son Dieu, mais c'était lui même qui le savait. Oui, lui-même le savait. Il courait après les lions qui avaient pris les dit lieu, effectivement, dans la terre. Il a pris, il a ramené. Tout se passait. Et il savait les choses. Mais Dieu le voyait. C'est pourquoi Dieu a dit de lui, certainement, c'est un homme selon mon cœur. Amen. Et puis, David fut loin, comme vous le savez. Et alors, là, Samuel s'en alla retournant ainsi. Et puis, vous savez comment les choses se sont donc passées avec... Cet homme aussi, David, même lorsqu'il devint roi. Donc, on remarque une chose que le Seigneur dit de lui, c'est un homme selon mon cœur. Et quand même, tout au long de sa marche, effectivement, on peut voir l'amour que David a eu à pouvoir manifester à l'endroit de ses dieux qu'il a aimé et que lui aussi a aimé. Et c'est cet homme-là, David, effectivement, que nous venons de lire ici dans ce psaume. Mais, réaliser ceci, c'est absolument nécessaire, frère et sœurs. Parce que Dieu a parlé de lui, que cet homme était loin. Parce que, comme le Seigneur avait envoyé effectivement, l'Esprit de Dieu était donc sur lui, il a loin cet homme. Alors, cet homme dont le Seigneur avait loin, et qui était l'instrument du Seigneur, il s'est mis ici à pouvoir réellement aussi nous monter, nous exprimer. Parce que ce qu'il est en train de pouvoir exprimer ici, ce sont des choses que lui, il est en train de pouvoir vivre. Il ne raconte pas des histoires imaginaires. N'est-ce pas vrai C'est vrai, frère. Parce qu'il dit ici, je bénis l'Éternel mon conseiller. Est-ce que c'est une imagination ou quoi Non. Parce qu'il est certain qu'il a expérimenté okay. ces choses. Lorsque, lorsque, et lorsque, lorsque cet homme ici voulait en langue. je pense que quelque part est dans le chronique, des chroniques ou très, des choses comme ça. Je pense que je vais, vais d'abord voir un peu si c'est dans le chronique, je ne sais plus très bien, mais je ne sais plus très bien si c'est dans le chronique ou un ou deux chroniques. Je pense que nous pouvons peut-être trouver cela, ici. Oui, je me passe là tout de suite, mais je verrai bien, Dieu, qu'on verra dès je un peu après cela, Voilà. Un chronique, je pense, chapitre 14. Un chronique 14, verset 8, nous dit... Une chronique, vous savez, chronique, c'est après le roi, ainsi de suite. Donc, il dit verset 8, il dit Les Philistins apprirent que David avait été roi pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Donc, il recherchait cet homme ici, David. Alors maintenant, David qui était au courant pour le rechercher par les Philistins, il sortit au devant d'eux, verset 9 dit, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de l'Ephraïm, verset 10 il dit, David consulta Dieu. Amen. Amen. Il dit, je bénis l'éternel mon conseil. Ce n'est pas que c'était une imagination, on peut dire non, il racontait comme ça. Non, mon frère et ma soeur. Ce sont les choses que cet homme vivait. Amen. Et c'est d'une importance, vous savez, frères et sœurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Dieu fait passer ses serviteurs au travers des situations, parce que dans ces situations-là, Dieu veut les enseigner. Et ils doivent vraiment passer par là. Pour qu'ils obtiennent effectivement l'instruction et la compréhension de la manière dont Dieu veut faire les choses. Non seulement avec eux, mais avec le peuple de Dieu aussi. Nous continuons d'abord ici. Alors il dit, David consulta Dieu en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'éternel, son conseiller, lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Palperatim où David le bâtit. Puis il dit Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui se coulent. C'est pourquoi l'on donnait à ces le nom de Palperatim. La ils laissèrent là leurs dieux qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Verset 13 Le Philistin s'est répandu de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi Dieu, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis de Muriel. Amen. Donc, cet homme avait, avait raison de pouvoir dire qu'il est mon conseiller. Amen. Parce que, comme très bien, la première fois, il a consulté Dieu. Dieu a dit Mont. Et puis, il voyait voyé venir la deuxième fois. Il m'a dit, comme bah, il m'avait dit, monter, je monter encore. Il dit, non, non, non, non. non. J'ai besoin de mon conseiller. Amen. C'est sûr, parce qu'il est mon conseiller. Dois-je monter encore ou pas C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, consulter Dieu en toute chose, c'est nécessaire. Amen. Amen. Cet homme ici, quand il dit, je bénis l'éternel, mon conseiller, il empêche effectivement le poids. Il dit, je le bénis. Parce que certainement, s'il n'avait pas consulté la première fois, il aurait comme ça, il n'aurait Allez, tu ne montreras pas. Pourquoi parce que Dieu veut lui faire comprendre de quelle manière maintenant les choses allaient se passer. Regardez cela. Il dit ceci, il dit, verset 14, il dit, David consultant encore Dieu, Dieu lui dit, tu ne monteras pas après de tourner toi d'eux et tu arriveras sur un vis-à-vis de mûrier Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes du mûrier, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistre Amen. S'il n'avait pas consulté Dieu, il n'aurait pas su ça. Il dit, psaume 16, je bénis l'éternel, mon conseil. Donc, pour David, ce n'est pas une histoire qu'il a racontée, c'était réellement les choses qu'il vivait et qu'il exprimait en réalité, les expériences qu'il a eues à pouvoir réellement passer et c'est référent à tout ce que c'est Dieu, et, et il pouvait dire avec vérité. C'est Pourquoi c'est la parole de Dieu? Parce que la chose était une chose vraie, et cet homme l'a vécu réellement. C'est pourquoi notre témoignage, est un témoignage vrai, des choses que nous avons réellement vécues et expérimentées, et cela fait partie maintenant de la parole de Dieu? Parce que Dieu nous l'a fait vivre ce chose. Et ne sont pas de nous, mais c'est Dieu qui l'a fait c'est comme maintenant la a et Dieu lui dit effectivement ne, ne monte pas après eux parce que je m'assure devant toi, non mais nous savons que c'est la parole de Dieu parce que Dieu qui l'a dit et Dieu l'a fait dans la vie de David et ici il nous fait savoir je bénis l'éternel mon conseiller et il avait un conseiller auquel il se référait tout le temps dans toutes les circonstances où il pouvait se trouver, souvenez-vous très bien alors que même il avait son général, l'armée qui était là, Joab, et que aussi l'ennemi était devant lui, qu'est-ce qui s'est passé Joab, avec toute sa fougue, effectivement, et, et sa joie, enfin, ça, ça, ça, ça, son amour à l'endroit de la parole de Dieu, choses de Dieu, effectivement. Je pense comme il aimait aussi David, Joab, merci mon préfet, Joab prend son épée, effectivement, et alors il veut partir pour arriver à pouvoir attaquer. Mais je crois les Philistins ou ceux qui étaient là en face d'eux. David, Dieu était avec lui et il savait. Mais il dit une chose à Joa, il dit Mais en ton épée dans son fourreau. Ah, c'est vraiment une manière extraordinaire de pouvoir voir un homme qui a un général de ton armée là-bas avec son armée dont ils savent que Dieu est avec eux, qu'ils doivent aller. Il dit à son général Mais remets ton épée dans son fourreau. Joa, vous pouvez dire Mais pourquoi mon roi, parce que ces chiens là qui vient, mais on va le couper la tête, il dit, mais rengaine ton épée dans son fourreau. Qu'est-ce qui se passe, mon roi Il dit, mais consultons d'abord l'éternel. Amen. Amen. Même si les choses paraissent bien aux yeux, dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux Est-ce toi qui veux Est-ce ta volonté à toi Ou bien la mienne qui se manifeste Un véritable fils, une véritable fille de Dieu est toujours exigeant envers lui-même. Notre frère l'a dit tout à l'heure, dit, mais que nous ne pouvons pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Quand on se regarde trop, être déjà arrivé quelque part, il y a un problème avec toi. C'est sûr et certain cela. Un véritable fils et fille de Dieu, il s'examine toujours en rapport avec les saintes écritures, parce que c'est un miroir pour nous. Est-ce que Seigneur, ce que je suis, ce que je fais, ce que cela est conforme à toi ou pas? Parce qu'il faut être sûr et certain de la manière dont vous avancez. Est-ce que j'avance de la bonne manière ou pas, ainsi de suite? il Rangène ton épée, consultons d'abord l'Éternel. Est-ce que l'Éternel le veut ou pas? S'il veut, alors nous y allons. S'il ne veut pas, nous attendrons. Parce que mais il sait la chose qui est juste. Alors il dit, les bénis, j'ai béni donc l'éternel mon conseiller. La nuit même, mon cœur à moi m'exhorte. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé en enfin. fait. Il dit, la nuit quand je dors, Amen. mon cœur à moi m'exhorte effectivement. Donc, ce cœur ici, il me parle de ses yeux. Parce que, quand je vais dormir, je remets ma nuit entre les mains du Seigneur. Quand je m'élève le matin, je remets ma journée entre les mains du Seigneur. Partout où je passe où je vais au travail, dans les chantiers, dans le parfum, je me les ai effectivement. Il dit, Seigneur, sois avec moi. Je ne veux pas laisser le travail. Je ne vais pas laisser seul. ma Partout où je passe, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Car ta parole dit que l'âme est un temps pour tous les secrets. Est-ce que la quête est à moi? S'il n'y a pas pardon, Seigneur revient. Amen. Amen. Parce que je veux ta présence. Toute la journée, si tu n'es pas là, Seigneur, les autres, vous savez, frère, les démons sont toujours à l'affût de chacun de nous. Mm. Ah, mais, mais, nous n'avons pas lutter contre la chérie. Ce n'est pas ton frère, ton ennemi, non. C'est Satan qui est ton ennemi. Et il va utiliser ton frère, il va utiliser ta soeur. Au travail, c'est aussi la même chose. Tu es comme ça, le patron, il est énervé ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Mais Satan, je ne pas, tous les moyens à te déstabiliser. Mais toi, remets la journée entière Amen. entre les mains du Seigneur. Amen. Mon Seigneur, partout où je passerai. Accorde-moi la grâce parce que je voudrais vraiment être protégé par toi, parce que, que ton nom soit avec moi, que tu sois avec moi, aide-moi, de ceci. Donc tout cela, c'est ce que le cœur d'un véritable enfant de Dieu doit voir. <rire> Et puis parce qu'il il, il va même jusqu'à nous dire quelque chose ici, en disant, il dit, mais j'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Vous savez ce que cela veut dire, non j'ai constamment l'éternel sous mes yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'un, que, comme le Seigneur l'a dit dans les scènes écritures tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton être. Bon, soyons sincères, si vous l'aimez autant comme ça, c'est tous les jours que vous pensez, non amen, amen, à chaque... Même au travail, vous le travaillez, mais à ce moment les patrons, vous voyez, <rire> alléluia. Et qu <rire> <s 'est> passé, <rire> mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose avec cet homme. Parce qu'il si y a dans son âme, il, il pense, il, est, de, il est là, c'est en train de travailler. Il est, il est, le travail il est de l'éternel, il pense, oh, un jour il viendra, un jour il viendra, parce qu'il a dit Je veux dis Vous voyez tout, il est à mes papas, il est places, il dit Mais si c'est là demain, le cœur est dans la joie. Amen. Parce que Amen. sa parole vous fortifie. ici. C'est vrai. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement. Oui. Mais les toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Amen. Et te réjouis là, elle te réjouit le cœur. C'est cela qui nous fortifie, en fait, quand nous voyons même les marais monter. Mm -hmm. Nous nous souvenons de l'ennemi. Il dit, mais toi, n'écris rien. Amen. C'est sûr. Mm -hmm. Parce que quand vous êtes au bureau avec les collègues, et puis bon, parfois les informations passent, on fait passer des flashs. Ah, vous savez, là, il y a eu tremblement, là-bas, 10 000 sont tombés là-bas, et puis là-bas, puis les gens commencent à trembler. Mais si ça arrive ici chez nous, effectivement et toi dans ton cœur, tu dis oh que ton nom soit avec les noms de l'éternel et tu le ton le juge se réfléchit Amen. et se trouve en sureté tu dis moi je toi tranquille Amen. Alléluia Amen. lui il va trouver des, il va trouver des paras ici si, paras et là non moi j'ai rentre avec mes enfants Amen. je m'agélu et puis je monte au lit je dors tranquille Amen. Amen. À Dieu! Amen. Pourquoi? Parce qu'il veille sur ton voyez oui, notre Dieu est d'une importance capitale. Amen. Et le fait de pouvoir venir dans sa maison pour entendre sa parole est une aussi importance capitale pour les enfants de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu Amen. que Dieu aussi nous parle, nos Amen. enfants. Amen. Et que la foi aussi nous aide. Aussi donné, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah oui. Et il est, nous voulons que le Seigneur nous, nous accorde la grâce, qui nous ouvre les yeux. Je, je, je, je, je, je me souviens, notre sœur Esther de Blois m'a appelé et, et dit, oh, oh, oh il mon frère, j'ai un témoignage, j'ai j'étais cherché, j'ai dit, que Dieu te bénisse ma bien-aimée soeur à moi parce qu'il y a longtemps je n'ai pas eu de te nouvelle. alors il me dit oh, oh il dit le jeudi je ne sais pas si le jeudi parce que moi j'ai ne sais plus il dit les enfants me regardent il dit mais ils voyaient maman qui était déboisir et sauté Alléluia, Maman à Dieu il dit mais oh mais maman tous les jours on attend même même parler oh oh maman était tellement excitée il dit mais qu'est-ce qui se passe maman il dit mais les enfants ne comprenaient pas j'étais au-delà qu'est-ce j'ai dit oh là là les voisins vont venir frapper à la porte qu'est-ce qui se passe il dit frère frère frère, frère la veille j'étais avec ma soeur évidemment il avait un problème sérieux mm -hmm. et puis j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu, comment Dieu fait lui que ainsi ainsi, lui ici, dans les passages bibliques, il va demeurer dans la parole il y a alors quand Dieu est passé du haut de la chair. Mm -hmm. même les pso, mm -hmm. même les mots que j'ai utilisés mm -hmm. étaient la même chose Amen. Alléluia. Elle était consolationnelle et sa soeur qui dit, oh, oh mes soeurs, tu vois combien Dieu dit, mais, mais c'est parce que Dieu te montre qu'il est avec toi. Amen. Oui, Amen. combien nous sommes consolés lorsque nous réalisons ce que la parole de Dieu fait pour nous quand nous sommes dans le bas et qu'elle vient et nous relève sûr et certain. Et c'est ça, ce que prêtez bien attention. C'est ça, ce que cet homme de Dieu, David, Louis il racontait pas des illusions. Il faut bien que vous prêtiez attention à ce que nous disons. Il racontait pas des illusions ou quelque chose comme cela qui qui était être une sorte d'euphorie Non, David parlait des choses qui étaient réellement réelles pour lui, dont il a eu à pouvoir goûter, expérimenter aussi. Il dit, j'ai constamment, parce que quand il parle de constamment, effectivement, il faut comprendre que cet homme ici, il connaissait l'importance, parce que, souvenez-vous, souvenez-vous, Moïse l'avait dit. Parce que quand cet homme est venu vers le Seigneur Jésus, il a dit, mais quel est le premier et le plus grand de tous les commandements Parce que Moïse avait dit, non C'est ça que vous bien. Détournons au chapitre 6 ou 4, chapitre 1, détournons. Vous pouvez voir cela rapidement. Détournons, chapitre 6. Pour que vous puissiez voir que c'est vrai est ce que le Seigneur avait dit, que ta vie, son cœur de vue Il dit, mais voici donc, verset 1, 6, verset Voici donc le commandement, les lois, de domaine, que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique. Dans le pays dont il est prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils. Et les fils et ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements, je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin le de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où le lait et le miel. Verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ça, déjà, c'est le et de te bénisse, ma Et ça, c'est merveilleux. Il m'a dit, mais écoute, Israël, il dit, c'est pas mes idées, il m'écoute, il écoute, écoute moi, prête attention à cela. Il est l'éternel qui est notre Dieu, qu quelle grâce! Il est d'abord l'unique, il, il, il est le seul, il est notre Dieu. Amen. Alors, tu dois savoir qu'il est le seul, il est incomparable, il n'y a pas d'autre près de lui, ni comme on dit, il Dieu le Père, Non, non, il, il est le seul, il est le Père, certainement, c'est vrai. Mais Dieu le fils, il n'y a pas Dieu le Fils. Mm. C'est vrai, ça. Il dit, hors moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et il dit encore, avant moi, mm. <rire> Alléluia. Mm. Il n'a pas été formé de Dieu. Mm. Et après moi, il n'y aura jamais de Dieu. Mm. Vous connaissez ça, non mm. Mm. Et toi. Mm. Je suis le seul. Amen. Et l'unique Dieu. Amen. Mm. Mm. Il dit, prenez-moi ici, il n'y a pas de Dieu. Il ne peut pas y avoir. Il est le seul et l'unique. Et puis il dit, oh oui, puisqu'il est, est le seul, puisqu'il est l'unique, ton Dieu à toi. Il dit, mais tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Vous suivez cela Vous savez ce que cela veut dire L'aimer de tout ton cœur. En fait, quand vous aimez... Dieu de tout votre cœur, vous savez ce qui se passe, mon frère et ma sœur? Frère et sœurs, c'est plus possible que vous soyez égoïste. Non. Non, non, que Dieu te bénisse, ma Ce C'est pas possible. Vous l'aimez tellement que c'est lui que vous voyez. Vous savez, frère. En fait, quelque chose se passe en vous, en réalité. Continuez à Il dit. De tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc tu es censé pouvoir l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toutes tes pensées, de toutes tes... Comme je a dit effectivement, avec la différence de la chose, effectivement. Donc de tout ce que tu es. C'est pourquoi vous, vous remarquez que... C'est un homme ici, David, Dieu dit de lui, mais c'est un homme selon mon cœur. Son amour à la voix du Seigneur est un amour sincère. Alors ça n'a pas d'un amour aussi sincère et vrai. Ce n'était pas un comédien ou un soi-disant. Non, il ne pas la rien d'autre que ce qui plaisait au Seigneur. Parce qu'il dit ceci dans psaume 119, il dit, Oh, comment donc les jeunes hommes arrêtent-ils pu son sentier Il était jeune homme. C'est vrai ou pas en se dirigeant d'après les copains. <rire> C'est dit comme ça non. Comment donc les jeunes hommes avaient-ils pu son Vous voyez, frères et sœurs, ces jeunes hommes ici, ils avaient la sagesse de pouvoir savoir où était la source de toute chose, pour savoir bien penser, bien réfléchir, et puis en se dirigeant d'après ta parole. Vous regardez comment il nous le dit effectivement, Somme 119. Oui. Le il y n'est pas fini. Oh, mais permettez-moi que je lise la partie du verset. Je vais beaucoup, hein, quelque part sur Il dit Heureux donc ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marche selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ces préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ce voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est Jérôme là qui parle et dit Puissent mes actions vont être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la fin de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Amen. Je t'ai loué de la droiture de mon cœur. Frère, la louange, la louange, c'est aux hommes droits Louer l'éternel, ce n'est pas un existant en disant Mais je veux le faire. Non! votre cœur, votre âme et tout ce que vous êtes. Amen. Amen. Glorifie, c'est Dieu. Amen. Parce que d'abord, il a fait des grandes choses pour toi et moi. Aujourd'hui, je suis vivant. Il a beaucoup ont été enterrés, Mais toi et moi, nous sommes vivants. Amen. Et nous sommes encore dans sa maison. Amen. Pour écouter sa parole. Où est oui, Dieu Amen. Dans notre terre. Quand il est question de lui, c'est le plus beau nom. L'amour du cœur s'élance vers ses dieux. Mais les choses, je vais pas venir à la maison du Seigneur comme un concord comme ça. Et puis après je pars en murmurant, Non. Je viens malade. Amen. Alléluia. Quand oh, je l'entends me parler. Amen. Ma vie est changée. Le soucis. Amen. Si j'étais, mais je n'ai pas de mari. Lorsque je viens, il me dit, tu auras un mari. Je bénis l'éternel, mon conseiller. Amen. La lumière, mon cœur, joie à moi. Amen. Oh frère, nous allons éviter des problèmes cardiaques. Amen. Alors que des problèmes de tension. Parce que l'éternel est conseiller. Amen. La paix est dans le cœur. Amen. Amen. Amen. Amen. Les milliardaires ont des problèmes, frère. Amen. Parce que lorsque le cours de la bouche chute. Hein, qui ne savent pas dormir, mm. c'est un là, j'avais un million, et il va me laisser combien, combien. Le cœur, par habitant, ils n'ont pas sommeil, et l'autre, il faut que les médecins mènent tout là Mais toi, non! Mm. Amen. Alléluia! Amen. Amen. Toi, tu nous en paix, Amen. parce que le matin, mm. le père est là. Amen. C'est Amen. Mm. Amen. Amen. Amen. Amen. Délis. Je n'ai jamais vu le juste. Alléluia abandonné. Il oui, oui, oui. a postérité mon dieu, c'est faible. Donc si je pars, ma postérité sera gagnée. Mon frère et ma sœur, je oui. dois être tranquille. Oui, oui. Il a dit, à moi l'or et l'argent. Tous ceux qui sont à vous, Amen. vos propres enfants, vous frères, Amen. quand vous aimez tant Dieu, Amen. lorsque nous partirons, s'il restait, Amen. alléluia, Amen. Dieu prendrait soin. Je, je parle, en parlant, si nous partons avant qu'il ne vienne. Amen. Amen. Mais si nous sommes avec lui, nous voulons partir avec nos enfants. Amen. Amen. Oui est-ce que c'est vrai est ce que tu lui dis aussi Est-ce que cela est aussi biblique Amen. Oh frère, regardez une chose extraordinaire. Mm. Laissons simplement les saintes. Mm. C'est important que nous comprenions, mm. frère, mm. que Dieu nous demande de revendiquer ce qui sont nous. Et c'est Dieu qu'on est. Mm. Regardez une écriture, frère. Pour oh, que nous puissions voir que c'est Dieu vraiment parfait. Mm. Dans les Saintes Écritures, regardez, frère. Jusqu'ici, il est très bien. Esaïe au chapitre 65. Et vous savez ce cela a effectivement un rapport avec les milléniens. Vous connaissez cela, non? C'est sûr et certain, n'est-ce pas vrai? Regardez ce qu'il est question. Okay. Il dit ceci. Esaïe 65, effectivement, il dit. Oh, d'abord, il dit. Oh, oh. Oh, permettez-moi, hein? il dit, si, si, si, si. C'est je veux dire. Oui. Celui qui voudra être payé dans le pays voudra être par le dieux de vérité. Amen. Et celui qui jurera dans le pays je par les dieux de vérité. Amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées, Elles seront cachées à mes yeux. Écoutez très bien. Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Amen. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt. Et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. Car je vais crier Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je vais Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et les pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et habiteront. Ils porteront des vignes et mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour que l'autre les habite, mm. ils ne planteront pas les vignes pour que l'autre en mange le fruit. Mm. Car, maintenant prêtez attention, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, mm. et mes élus, mes élus mm. jouiront de l'œuvre de leurs mains, mm. ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas, écoutez bien la verset 23, il dit, mais ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, Amen. car ils formeront une race bénie de l'éternel. Mm. Écoutez bien la fin. Mm. Et leurs enfants seront avec eux. Amen. Amen. Ah oui, frère. Amen. Ah oui, c'est pas moi. C'est lui qui dit et leurs enfants seront avec eux. Amen. Merci, Seigneur. Oui, oui, oui, oui, oui. Dieu est parfait dans Amen. sa manière de faire. Amen. Ce serait certain cela. Nous devons réellement avoir confiance. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur. Si Dieu t'a choisi, oui, d'accorder accordé la grâce de voir le connaître, effectivement. Mm. Tu as le droit de revendiquer tous ceux qui sont à toi. Amen. Amen. Amen. Tes enfants sont aussi ta propriété Amen. à toi. Amen. Et Dieu t'a donné. Amen. Alors peu importe la manière dont on va se trouver, toi, Amen. à genoux revendique. Amen. Amen. Amen. Dieu qui te connaissait mon frère, Amen. il va te donner. Amen. Lorsque tu es droit le cœur, Amen. Dieu agira pour toi, Amen. mon frère et ma soeur. Amen. Juste des exemples, dans les scènes écrits tous les du il y avait un père qui avait ses enfants. L'un est resté avec lui, l'autre s'est allé. Il était là-bas, à l'intérieur du le monde, il avait dit la vie du monde, effectivement. Le papa qui était resté, c'était son enfant. Mm. L'enfant était perdu à la main de la foi de Dieu. Vous le savez cela mm. Mais le papa ici, il pleurait son enfant. Mm. Il, voulait son enfant. Mm. il voulait son enfant. Il m'a son enfant. Dieu a saisi l'occasion là-bas. Mm. Lorsque les choses ont été pires, quelque chose s'est passé. Mm. La parole de Dieu dans le cœur enfant. Mm. Il dit la maison de mon père. Amen. Amen. Amen. Amen. Tout ce que vous savez, frère, la Bible parle d'Israël, c'est si. Il dit, mais en rapport avec l'élection, ils sont, ils sont quoi Ils sont, par rapport à l'évangile, effectivement, ils sont ennemis à cause de vous. Romains, je pense, là, nous pouvons dire avec vous. Regarde. Je pense à Romain 9 ou Romain 10. Regarde. Yeah. Romain. Comme oui. -hmm. oui. Yes. Oui. Car je ne veux pas faire que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous gagnez point comme ça. C'est que partie d'Israël est tombée dans dessous jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, les libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les inquiètes. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. N'est-ce pas, vrai? Amen. Mais en ce qui concerne l'élection, ce n'est pas qu'ils sont élus. Non, mais la Bible dit ici, ils sont aimés à cause de leur paix. Amen. Alléluia Amen. C'est sûr et certain, frères mm -hmm. Vous devez être conscient d'une chose, comme la Bible le fait savoir, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, mm -hmm. ni sa postérité, en son Père. N'oubliez pas, frère, Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Il dit, il bénit la possibilité du juste... Je crois c'est dans le livre d'Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. Il dit, regarde, mm, mm, mm, mm, il dit, verset 5, il dit, tu ne te procèderas point devant elle, tu ne les serviras point. Dans moi, l'éternel, ton Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de paix sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui m'aiment. Écoutez bien. Et qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Mon frère et ma soeur, tu as le droit de revendiquer ton enfant. Amen. Parce que Dieu te l'a donné, et à genoux, parce que tu es un fils de Dieu, il une fils de Dieu, et tu es Dieu de tout ton corps, Dieu te l'a donné, il est à toi, ou elle est à toi, évaluée. Alors maintenant, voici les témoignages de mon frère, il y avait aussi une soeur qui aimait tellement son Dieu, de tout son corps qui la servait effectivement de toute son âme, mais il a eu un fils. Ce fils, effectivement, a abandonné la voix du Seigneur, il était dans le monde, vivant comme un chien, il a attrapé la maladie, la mort l'avait frappé L'enfant était dans la chambre à coucher, la mort l'a prenait, effectivement, il s'en allait. Et vous connaissez, il criait les ajouts, mais je vois les doigts, chanter effectivement. La maman s'est mise à genoux. Il a dit, Seigneur mon Dieu. Oh, je suis comme la femme sur Je vie. J'étais servi de tout mon cœur. Mm. J'étais droit devant toi, Seigneur. Mm. Où est donc ton élire à toi? Mm. Amen. Mm. Alors, Amen. Amen. La femme mourait là. Mm. Et alors, cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu, devait prendre l'avion et partir. Oh, mais il sent quelque chose qui dit ne monte pas dans l'avion. Va sous ce chemin Dieu déplace son nom, Amen. son serviteur mon frère soeur, à cause de ta foi toi. Amen. Oui, Amen. les démons ne peut pas résister. Lorsque tu pries avec Amen. une prière de foi, lorsque notre soeur a prié, elle est sorti avec confiance en qui Amen. En son Dieu, pour son enfant, Amen. et s'est mis sur le balcon. Amen. Alléluia Et s'est mis sur le balcon. Son fils mourait. Et c'est mis sur la balcon, alors que cet homme de Dieu a passé le chemin, et là, entend, entend, dit, mais, Pasteur, oh, il a il a entendu, il a dit, Pasteur, je t'attendais. Il a dit, Mais comment tu me connais Amen. Il a dit, Mais est-ce que tu as lu l'histoire de la femme sur la vie Amen. Il dit, Je suis comme cette femme-là. Voici mon fils. Amen. Et, mais, soeur, Amen. tu as entendu la prière de sa fille, Amen. et il son fils Amen. Ces jours là il est venu dans la vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il est toujours le même. C'est sûr et certain, il dit. Demandez et vous recevrez. Hum. Cherchez et vous trouverez. Amen. Hum. Vous savez, frère bien-aimé en Christ, nous avons besoin de nous tenir dans la présence du Seigneur, notre Dieu parce que la parole de Dieu a la puissance créatrice et lorsque nous la recevons comme nous ne devons jamais oublier Dieu ne veille pas sur nous, il veille sur sa parole Amen. lorsque nous nous donnons tellement du temps et de l'importance à cette parole divine de Dieu et que nous l'avons en nous Dieu est censé veiller sur nous Amen. parce que nous sommes des vases qui porte ce qui est précieux aux yeux de Dieu. Mm -hmm. C'est pourquoi il pouvait dire, ne touchez pas mes rois. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Vous pouvez toucher autre chose, mm -hmm. mais pas ça. Mm -hmm. Parce que là dedans se trouve la chose qui est principale et importante pour nous. Ne négligez jamais cela. C'est comme cela que les miracles se feront. Dans votre vie. Ah oui, oui, oui, oui, oui, La présence du Seigneur se manifestera dans votre vie. Parce que l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Regardez il très bien. Hein? Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit, il n'y avait que le chaos, les ténèbres étaient là ainsi de suite. Le chaos et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de vous, il, il, il, il était là. Il était là, il était là les pouvoirs mettre les chaos qui étaient là. Mm. Mais c'est seulement quand la parole est sortie. Mm. L'esprit chouit la parole. Mm. L'esprit marche toujours avec la parole. Mm. Amen. Et si vous avez cette parole, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi, lorsque nos cœurs s'ouvrent, que nous recevons la sémence au pur de Dieu, il est impossible que le Saint-Esprit ne vous soit pas accordé. Mm. Mm. Parce que le Saint-Esprit, son but, se croit c'est de vous conduire, vous, dans toute la vérité. Amen. Il vient pouvoir vous conduire. C'est pourquoi la prédication, la pure parole de Dieu, dans ton âme, soit sûre et certaine. Que c'est sûr et certain que le Saint-Esprit, sur moi, il va agir. Amen. Amen. C'est sûr. Il suit, quand la parole est sortie, le Saint-Esprit a suivi la parole. Et la parole a été accomplie. Où est-ce que la colombe est-elle descendue <rire> Sur la congrégation Non. Mmh. <rire> la colombe est descendue sur la parole fait chair. Vous savez cela, non Amen. Je vis l'Esprit du Seigneur descendre comme une colombe. Mmh. Alléluia. Amen. Et la voix est sortie en disant celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu ne pouvait pas rester tranquille, non quand il voulait regarder, mais ça, c'est la place, c'est ce que je suis, ce que je veux. Et Dieu a dit, je me déverse en lui. Le Saint-Esprit doit descendre. Non, non. Si tu te préoccupes des choses de Dieu, ton cœur et tes pensées toujours. Nous l'avons entendu, frère, l'or et l'argent suivant. suivront. Job ne dormait pas en disant, il faut, il faut que je fasse, non. non. Tout venait. Parce que Satan <coughs> lui-même le sait, il a dit, hein. Regardez <coughs> bien, regardez bien. Regardez bien. Job chapitre, oh my oh my. Et nous avons. Job chapitre 1, oui c'est cela, que Dieu nous aide, mais ton dit aussi pour nous. Job chapitre 1, il oui, bien ici, il est ici, oh, oh, verset oh. hum, chapitre, chapitre, chapitre, chapitre, chapitre 1, hum, hum, hum. il est à partir du verset 6, oh le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel, et Satan vint aussi au milieu de lui. L'éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'éternel, « Mais mec n'est pas couru la terre, il est promenu. » L'éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit et craignant Dieu, Et se tourna du mal. Et Satan répondit à l'éternel, « Mais est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Vous y laissez ça il y a aussi une que Dieu que nos il est très bien ce que Satan dit il dit, ne l'as-tu pas protégé mon frère et ma soeur, Dieu ne peut que te protéger Alléluia si tu aimes la parole, Satan laissez c'est pourquoi quand la prière de la parole est là, vous commencez à dire, je vais dormir, je vais sortir, il sait et si tu entends la parole de Dieu, et que tu la crois, Dieu sera avec toi, Amen. il aura perdu les terrain Amen. C'est pourquoi de ma tête, ah non, je suis fatigué, je ne sais pas me lever. Mon frère et ma soeur, lève-toi. Parce que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Satan met la fatigue, les yeux comme on parle effectivement. Ah, je ne sais pas. Non, c'est pour toi, c'est vrai. C'est pourquoi on dit, non. Lève-toi et sois éclairé. C'est vrai, non C'est sûr ça. Il dit, mais las tu peux pas protéger Bien sûr, mon frère. C'est sûr et certain, parce que Job a quelque chose d'important pour moi. C'est ma parole. Il agit sur ma parole. Il est ma parole. Alors, je vais. Sous ce qui est à lui. Ses enfants, c'est bien. Je vais. Mm. Je vais. Mm. Je vais. Mm. Oui. Vous voyez, frère, pour tout votre travail. Mm. Ah, mais vous savez maintenant, il parle que le contrats licenciement. Mon frère et ma soeur. Mm. Toi c'est Amen. Amen. pourquoi il faut être fidèle en toutes choses la fidélité c'est la nature de Dieu et aussi la nature des fils de Dieu nous sommes appelés à être fidèles aux choses de Dieu fidèle à Dieu dans coucher à Dieu j'aime ta maison vous savez je ne sais pas frère à moi mais et, et, et que Dieu nous accorde la grâce. Cet homme ici, quand il a entendu que. Je reviens vite ici dans Jean. Ah, On va Et quand il a entendu que. Là, on a envoyé Esaïe, le prophète, pour lui dire Mais prépare ta maison, en en, envoie-nous, tu vas en partir, hein, tu vas t'en aller. Esaïe, c'est tombé à genoux. Il dit Seigneur mon Dieu, souviens-toi, je marché devant toi avec intégrité de corps. C'est non Amen. Il était droit, dans son cœur. Mm -hmm. Qu'est-ce qui Quand on dit toi, il devant Dieu, ça veut dire quoi que tu... Tu dis qu sache, qu chose, est Dieu était comme ça, qu'on chose des dieux. C'est vrai. Hein? Amen. Les buts même pour lesquels cet homme -hmm. pleurait, ce n'était pas que c'est bien aller rester. nous. Mm -hmm. Il dit Te je encore sur la terre des hommes aurais je encore l'occasion d'entrer dans la maison de l'éternel mm -hmm. Vous vous souvenez encore mm -hmm. Mm -hmm. Est-ce qu'il prenait plaisir à la maison de Seigneur dit, mais là, si je me fais l'hiver, est-ce qu'il y a un séjour de mort mm. Mm. Père, te louer. Mm. Mm. C'est dans ta maison, mm. Mm. dans ta maison, mm. que moi, je peux te louer. Quand mm. mm. irai-je mm. maintenant te louer à ta maison, mon Seigneur Si tu me fais des chambres dans les séjours de mort, mm. parce que là, on ne te loue pas. Mm. David disait, je suis dans la joie. Mmh. Amen. Quand on me dit allons la maison Amen. Mais toi, tu es dans la joie quand on dit hein, qu'on a les dimanches que tu dois aller signer. fait oui. bon. Oh, oui. Dieu nous aide. Amen. Nous devons réaliser ce qui est principal. Satan lui dit, mais les démons le savent, frère. Parce que si vous remarquez très bien, la parabole de la, la, la sémence, effectivement, il dit, mais est Satan vient, vous connaissez ça, non Il enlève, non Pourquoi De peuple même, vous allez dire avec vous. Regardez très bien cela. La parole de la de, <rires> Matthieu 13, <và>, d'abord. <drum describe> hum, voilà. Mm. Matthieu 13, verset 1 Un semeur sorti pour cela? Comme semaine, il semait une partie, la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangeaient. Vous hein, suivez Une semence, il est il une partie, la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangeaient. Verset 18, il dit Oh, vous donc écoutez ce que signifie l'apparavant du semin Lorsqu'un homme écoute la parole, la parole du royaume et n'en comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme et est celui qui a laissé les sémences le long du chemin. N'est-ce pas vrai? Ouais. Luc, je pense que c'est ça. <rire> Pour que nous puissions comprendre pourquoi le malin enlève cela, Luc chapitre 8, verset 11, il dit, voici si l'homme ce que signifie cette parabole. La sémence c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le nom du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole au roi. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Mmh. Satan il sait, mon frère. Lui, il est incrédule, il est le père de mensonge. Il n'a même, même pas la foi. Il ne pas la foi. Mais il sait qui est Dieu. Parce que la Bible dit, mais toi qui crois que Dieu existe, Dieu dit, mais oui, bien, tu fais bien, il dit, mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent, ils le savent. C'est vrai. Ils connaissent la puissance de ces dieux. Satan, il sait qui est Dieu. Il connaît l'autorité suprême de ton Père à toi. Hum? Vous savez, non Parce qu'il dit, dit, mais les oiseaux du ciel... Les 5 et de seul. mais votre père. Vous vous souvenez de ça, on N'oubliez jamais la parole que nous attendons. Qui est donc ce père qui ne peut pas prendre soin de son enfant? Mais votre père c'est que vous en avez besoin. Je me souviens de mon frère Manuel qui, on parlait avec lui, il dit, oh frère, avec mon fils ici, Josias, tu n'as pas du lait à la maison je me souviens un jour je n'avais pas du lait Josias s'est levé à 3h du matin papa j'ai donné de l'eau Josias non je veux du lait frère il dit j'ai pas dormi je me suis levé à 5h du matin j'étais devant la porte du magasin mm. attendant que la porte s'ouvre parce que Josias ne dormait pas il fallait du lait mm. si lui peut faire ça. Mm. Votre Père sait Amen. que tu dois t'habiller. Tu as besoin d'un logement. Tu as besoin d'un mari. Tu as besoin d'une femme. Qu'est-ce que Dieu ignore N'est-ce pas lui qui a crié l'homme et la femme Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. moins que Dieu vienne te dire Voilà ma fille, j'ai dit, ainsi parle l'éternel, toi tu vas vivre célibataire jusqu'à la fin de ta vie. C'est à bon ce moment-là que tu peux commencer à trembler, mais Dieu n'est jamais dit ça. Amen. Et puis quand j'entends, oh frère, mais tu vois, l'âge avance, hein, je ne sais plus très bien. Là, vous remarquez que la sœur a le doute. C'est vrai ou pas vrai. Frère, tu vois quand même, nous sommes en train de faner. Mais en fait, il fait revertir la fleur. Vous savez ça, non Parce que tu vois quand même si c'était 18 ans, mais maintenant on arrive à quand on voit mais les frères vont Le frère, si on est le fils de Dieu, il Que Sarah, qui était vraiment flagada, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. <rire> quand la libérée qu'a vu, l'homme a commencé à trembler. <tousse> Pourquoi <tousse> Dieu l'a Amen Amen. Amen. Et oui, pour l'amour de Dieu, il y a foi en Dieu. Amen. Amen. Il est confiant devant nous. Précieux cela.